Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on pour une nouvelle vidéo sur Sticky It J'espère que vous allez bien! Alors, on se retrouvera pour le chapitre numéro 3. Monsieur, il y a un accident! Un non, incident! Non, L'avion s'est écrasé, monsieur! Le sujet a disparu! Pourquoi venez-vous me voir en avion? Bien sûr que je vais vous dire de le retrouver! C'est là où la piste a Je sais pas si vous entendez bien le soin arrière ou pas, mais... Euh, je vais se dire. Euh, rien du... Vous êtes réveillé Parfait. Ce serait bien plus facile que de vous porter le doigt. Hein Qu'est-ce qui sera plus facile Ça... Dehors. Quoi Votre assurance ne couvre pas les traumatistes incrédibles. Traumatiste crânien Quoi Qu'est-ce qui m'est arrivé à ma tête Ça suffit Pouvez-vous au moins dire ce qui m'est arrivé Hé hey, hé hey, Doucement Sur les bêtes Ah, he he ce bandage me démange. Waouh Je l'aurais dû dire directement Bon, j'espère que vous n'entendez pas le bruit du PC, j'ai réussi à se fois enregistrer bien OBS. Yes. Là je suis avec mon nouveau micro que vous avez pu de dans des lives, j'espère que vous n'entendrez pas le bruit du PC. Ce qui quand même un petit bruit, mais voilà. Euh, ouais. Et dans les pensées, bah, vas-y, lis dans les pensées, Ah, ok, déjà, ça va peu Alors, j'ai vu que ce jeu, vous n'étiez pas trop, trop fan mais euh... Moi, j'aime bien, hein, je sais pas... Voulez-vous me renvoyer, chérie Je n'avais pas pensé à tout. Comme vous, J'ai laissé le frein à main sur la voiture. Pouvez-vous le désire Bien sûr, je peux le ah Alors, peut-être que vous pourriez me rendre service à la place. Je cherche un taxi pour rendre chez moi, Chacun s'est vraie moi il j'en ai, Je ne l'ai pas emparé. Calme, calme. Merci quand même, je vais simplement entendre que quelqu'un vient d'enlever le frein Par terre Calme. Quoi, quoi, appuyez, maintenez. E pouvez entrer en mode lecture. E. Lisez en mode lecture, pensez sur le cerveau des gens pour les entendre Barbara, si seulement tu ne m'avais pas quitté Au second de la matière sans beau sourire Si seulement mon sourire avait Cet éclat qui te fait frémir. Si seulement je pouvais changer Ces années de mauvaise hygiène dans tes... Si seulement je pouvais te récupérer Je vais te trouver un moyen pour que ceux de ce gars se Ok J'avais oublié les épingles Soit vous pouvez se... Continue barbare, on va gagner cette compétition, c'est sûr. Surtout que mon plus proche adversaire a eu un malheureux accident. Quoi Qu'est-ce qu'il dit Pardon, j'ai perdu j'en ai. Non, j'adore ton sourire. Euh, Donnez ma position, mon nom et tu sais quoi c'est bien. Mon <rires> show, peu importe ton nom tant que tu me montres ce pas un peu dur pour toi Je dis ça, je dis non, non, mais tu en fais ce que tu veux. Ok. Ah oui, ok. Non, mais je suis pas perdu. Ah, on peut faire ça. Pauvre croptooth ou celle perdue dans les égouts. et c'est le ventre. gars cratoyer les dents. Car le couteau est à beurre grave, il a besoin de moi pour prendre soin de lui. tu penses qu'on peut nobbler son petit truc hein? Non, c'est juste lui. Le... Ok, là je pense qu'on va tomber. On va continuer par là. On va voir où ça nous Il y a peut-être un truc en haut à faire, mais c'est pas grave. Mario, c'est bien toi, et Luigi, Elou. Et As-tu emmené ton petit frère, Luigi, Ha ha ha les gars, vous euh, aurait toujours été si gentils avec moi. Dès que le petit Mario a su marcher, il venait tous les jours, Dieu pour nous, avec Adri. Et c'était toujours tellement excité de le voir, il la voyait encore et encore. Il ne pouvait simplement pas t'arrêter, oui, monsieur. Ok. Eh, hey, qu'est-ce que tu veux Rapproche-toi encore, hein? euh, On peut le taper, non ah, c'est bien, dit le grand frère. Y'a pas. Oui, ça se décroche. Le je ne sais pas, tu tout. C'est qui Oh, bonjour Y'a bien un peu pas aller à rien. Qu'est-ce que tu dis dans tout ça On se plaît presque après pourtant il avoir quelque chose, mais quoi Y'a quelque chose avec l'histoire okay, okay. oh, de la tristesse qu'on t'aime. Où puis-je trouver cette ingrédient Ok j'ai trouvé ça. D'accord, ok. Sans savoir, j'ai trouvé ça. C'était super. super. Ouh de la tristesse Ok. it was worth Oh, gosh. Gonna kill me if I don't make it to the disco competition on time. Unless she won't, because I'll already... because this You're going to be dead soon and you never went beat the silver Surfer game for the NES You're gonna die with regrets, Zedo Oh if only I'd spent more time learning how to escape from trunks instead of learning the enemy attack patterns in the Silver Surfer for the NES although honestly I'm glad I spent so much time playing Silver Surfer for the NES the game was tight you came back it's Let's time Ka on. Qu'est-ce qu'il Je vais lui donner l'os empoisonné. Enfin, le sang-pousonné. Laura et les enfants sont souris. Ok, j'pôte l'anglais. Je vais faire crier sans à ta voyeur aussi dans la façon de tout Ok, monde réel. des dents. Ah ouais, je sais les dents à quoi vont servir les dents. On va me servir... Voilà. Béatrice. c'est toi, Béatrice Là, tu trouvé ces dents Bon chien, bon chien. Ah Porte-moi un métier, porte-moi un corps, Là, tu mets ça, et voilà la voiture. Soupez, ce n'est pas trop tard pour la compétition, comment on fait joue j'aimerais bien qu'on... Me... ok c'est ça j'ai dansé pour vous et ensuite on... <rire> sur la... Edwes! Ah oui j'ai vraiment envie de parler ça, mais je suis en retard Et tu es venu Où étais-tu Enfermé dans un coffre de voiture, mais c'était étrange arrivé à mercenée. Une bonne journée en soirée. dans Dansons. Un spectacle magnifique, la première place revient à... Rachel et Herd pour Vintance, Herb de Gracieux, dansante de Rachel. C'est un scandale, j'ai payé une grosse pour assurer ma victoire. Herde, je suis tellement en colère, je ne pourrais avaler mes dents. Je pourrais évidemment avaler mes dents. Non. je vais te sauver, je vais sauver tes dents. What? <rire> Il a fallu sauver ses dents On s'efface dents dans les suits bon je sais pas qu'est ce que tu vas en faire de ces dents mais bon, je sais pas on va tenter Parce que je suis pas sûr que que ouais allez si c'est la même dents. tiens des dents des dents les je vais s'endormir. Oh, euh, Qu'est-ce que je fais ici Tu viens de montrer ça à Barbara. Barbara, je suis de retour. J'ai beaucoup à te dire. Bernie, c'est bientôt. Tu es tellement éclatant. Oh, Bernie, comment on est arrivé là Alors, des fois, les têtes sont longs et des fois, ils sont hyper rapides. Ce n'est pas grave, Barbara, oublie cela. Tout ce qui s'est passé ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est maintenant. Merci de m'avoir déposé chez moi, Bernie. Merci de m'avoir rappelé ce qui était important. L'amour d'enreclatante... Si... pire... Euh, pourquoi je peux pas rentrer Enfin, quelque chose que ok. Oui, oui, oui, oui. Ok. Me voilà à la maison! Allez, on est rentré, tu passé passer une journée de foule, je vais y ça. Je pense à un chiffre entre un 1, 1 négatif et un infini plus grand. What Je te parie 50 dollars que je peux le deviner. C'est ce, la fin de cette vidéo, le chapitre 3 qui Tu me tuerie longtemps, j'ai un peu galéré sur tout ça. Et nous ferons le chapitre 4, une prochaine fois, je ne sais pas combien il y a de chapitres ce jeu. Si jamais vous savez combien de chapitres, bah, vous me dites dans les commentaires si je fais tous les chapitres. Ou pas, ou si je fais encore jusqu'au chapitre 5 et après j'arrête euh, complètement le jeu, parce que j'essaie de faire tous les chapitres, c'est à vous de me dire si vous aimez ce jeu ou pas, euh, que je sache que je continue pas, bon enfin, j'aime bien, c'est un peu casse et tout, mais bon, à force de, de, de jouer, c'est mieux comprendre le jeu, peut-être mieux réussir, mais voilà, c'est quand même sympathique, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse liker, yeah, commenter cette vidéo, à ce dis à la prochaine, Ciao.